Le Chevalier de la Mouerté, euh, une version quadricolore, donc euh, basée sur cette, euh, ce sort légendaire-là. Donc il faut jouer évidemment les trois runes. Vol de vie, inflige 5 points de dégâts, invoque 2 âmes à 1, s'améliore aléatoirement grâce au cadavre dépensé. Donc soit dans les 5 dégâts, soit dans les âmes, j'imagine, ça va s'améliorer. On a la Sindragosa évidemment, grosse carte en bleu et rouge. Euh, en nouvelle carte dans le deck, il y a la Banshee Hurlante. Euh, bonne carte de, de prise de bord, On va dire hein, Pour 5, 3, 6 vols de vie Si tu gagnes des points de vie Tu vas invoquer une âme Avec autant d'attaques Et de points de vie On a euh, La sectatrice hardcore Qui permet de faire Une petite AOE Chez l'adversaire Ça peut être pas mal La euh, métal harmonique Qui permet de donner De la stat à des créatures en main euh, L'éventreur en arcanite Qui permet Voilà pareil De faire du trade, D'avoir une petite arme euh, D'avoir une petite créa À la fin euh, Et enfin Et puis c'est tout hein, Je pense dans la nouvelle extension et après évidemment on va, on va retrouver un petit peu toutes les meilleures cartes en monocouleur, le néophyte est plutôt cool l'idée c'est évidemment d'utiliser des cadavres avec ça donc euh, donc pour les cadavres on va jouer mariée cadavérique, ouais ça c'est pas de l'extension c'est du 7 euh, Mar mariée cadavérique euh, horreur malveillante vraiment très très intéressant dans le pack et on a euh, la néophyte, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de cartes qui mettent euh, ils mettent des, des cadavres. Parce que voilà, l'aurore malveillante, elle va finalement générer un petit peu un peu à, à chaque tour. Et dans tous les cas, ce sera très emmerdant pour la détruire. Donc à voir ce que ça donne. Il y, a, il y avait également... Euh, il y avait une carte, j'ai en tête. En DK. Ça pouvait être pas mal. Je sais plus ce que c'était. Ah oui, deux verres, voilà. Il y avait un truc qui était intéressant. C'était euh, la grosse créa. Je pense que c'est l'autre deck entre guillemets qu'on peut peut-être jouer dans cet archétype. C'est le deux verres. Deux verres, un rouge, non Ou non, juste deux verres. Euh, c'est le gros squelette. d'agonie, il a à 9 9-9 charges. Et en gros l'idée c'était vraiment de jouer un deck full control avec ça. Et d'essayer à chaque fois de copier son Rale d'Agonie, de, de copier la carte, de rejouer l'effet etc. Donc euh, bon ça, ça ressemblait peut-être à un deck un peu bizarre. Ouais c'est deux impies c'est ça, deux runes vertes. Et, et voilà je pense que j'avais au début cette idée là et finalement ça, ça me paraissait peut-être un peu plus cohérent. Mais c'est vrai que l'autre peut être sympa. Un peu plus théorique comme deck mais ça peut être chouette. Bah J'ai deux cadavres, je peux enchaîner directement avec la néophyte ténébrante. Donc ça c'est quand même bien gourmand. Ouais l'autre est un peu plus greedy et puis en termes de deck build ça prend du temps. Mais je pense qu'un truc où tu joues peut-être justement vu que c'est deux verts, tu peux jouer un bleu ou un rouge en contrôle, ça dépend peut-être un bleu. Et vraiment jouer plein plein de sorts, que des sorts en fait et à la fin essayer de tuer avec cette combo. Mais bon, t'es quand même dépendant de la carte, enfin... Plutôt en bleu j'imagine pour piocher Ouais on va vraiment bourriner comme un bœuf contre chasseur je pense qu'il faut pas le laisser respirer Ça c'est quand les PV changent pendant ton tour Donc si tu trades dans une créa Ça fonctionne ouais vous voyez Grande ambition T4. Il y a un gros banjo là qui va nous tomber sur le museau. Donc il faut bourriner là. Pas le temps de niaiser. La banshee. Hein. Je pense que ce sera très compliqué pour lui à gérer. Ou ça et ça. Non, la Ah, euh, quoique. C'est ça. Hein. On peut vraiment pouvoir le tuer presque au prochain tour. Il y a une vraie possibilité. Ouais faut le setup le gars. Faut le setup. Ouais c'est gourmand ça. Sabre d'Ashara. Ouais parce que ça quand ça va arriver, ça va être compliqué hein. Lui il fait piocher un... une bête, il gagne ses caractéristiques. Bon, ça, c'est quand même vraiment trop fort. Oh, waouh. Je en train de me dire, mais non, je, je pouvais pas gagner. Bon, là, normalement, on devrait gagner quand même. Aussi gros soit-il. Là, a priori, on a fait le taf. Même s'il fait de la belle magie. Là, il peut avoir le gros taunt. Voilà, les lecs amplifiés. Mais on peut tuer à distance. Et j'avoue que là, sinon, euh, lui, il se dit Putain, j'ai gagné. Non. Mais il se dit J'ai gagné. Bon, en vrai, on a toujours le sort à 10. Mais bon, on va pas tenir. Hein. Là, il a les talents en 2. Tentez le Tassarian. Ça aurait été beau. Ça aurait été frustrant pour l'adversaire ça aurait été beau pour nous. Ah oui, le méga bundle J'ai oublié. Je dois, je, vous fais, je dois vous faire gagner un méga bundle. Euh... Après cette game. Après cette game. Ouais, faudra pas que j'oublie. Après, certains peuvent aller aussi se coucher. Il est un peu tard, je peux comprendre. Donc, après cette game, Jambres. Jambre et son droïde. Est-ce qu'on garde les ventreurs Je pense pas. Je pense qu'on veut vraiment des créateurs-ly. On est content, on n'est <rire> pas déçu en vrai. Merci euh, US, merci pour le prime, c'est gentil, merci infiniment. Il n'y a pas à s'inscrire pour le Mega Bundle, ce sera un petit jeu concours que je ferai après, vous allez voir, très sympa, très rigolo. Merci OS, ouais, merci pour ton aide. Merci à vous euh, pour les subs. C'était chouette et merci d'être là, euh, d'être aussi nombreux à cette heure-ci. Je ça. Tu penses quoi des joueurs qui spamment le même deck en pré-saison Qu'est-ce que tu entends par pré-saison Salut ratilas Bah ça va très bien et toi métal dissonant Sea da da. of the dark Tambourant des bois C'est quoi cette arme Joue des cristaux coûtant 5 ou plus pour l'améliorer T'invoques un ton, un ton tréant Tu sais ce qu'on ferait pas la Banshee oh, vraiment... Ça c'est vraiment, exceptionnel. Ça manque le taunt. il manque le taunt quoi. Ouais. Au moins le gars il peut pas faire des, il, il peut pas, euh... il peut faire des erreurs quoi. Il peut ne pas la trade ou la trade. Oh non, oh non, oh c'est horrible ce qu'il m'a fait. Ce qu C'est plusieurs tons et l'upgrade euh, invoque un ancien. Les anciens, c'est toujours des 5-5 si je dis pas de bêtises. Donc ça doit être deux anciens, trois anciens. Hello la fleur en ville. Hello, hello. Donc je pense que là, si je vois un ton, ça doit être un autre ancien. En tout cas, pour le moment, tous les druides qu'on a croisés, ils n'étaient pas dingos. Hein. Et le druide que nous, on a joué, il n'était pas dingo non plus. Druide, ça a l'air vraiment complexe dans cette méta. Hein. Je pense que ça va avoir du mal à se réinventer. Euh, parce qu'en en mode big ramp, tu peux plus, tu as plus assez de gros sorts. En mode aggro, il y a trop de classes qui sont meilleures. Genre Elidan et tout. Et en mode un peu mid-range, machin, euh, ça fait quand même un peu de, du vide, quoi. Il vaut mieux jouer des big paladins, des big démonistes, quoi. Donc, euh, moi, franchement, le druide. Euh, on, on, on disait du guerrier, mais je pense que le druide c'est pire que le guerrier. Bon, on verra. Mais Pourquoi ça active ça C'est trop bizarre. Dès que j'ai Monsieur Hill, ça a changé ça. Prochain tour on a une jolie Cinderagoda. Ouais ah, le druide. Euh... Pour moi le druide c'est Pierre Le Guerrier même. La à la pour moi le druide c'est. A... J'ai l'impression qu'il a même pas de plan de jeu le druide. Ah c'est la fin du tour, c'est pour ça. Il a même pas de plan de jeu alternatif. Toutes les méta où il y avait ni druide agro, ni druide big ramp. Le druide a pas existé. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, c'est déjà deux archétypes. Ouais, mais là, moi, je le vois pas gros et je le vois pas migrant pas Première fois que je joue cette Syndragosa, Reine du, du Givre. Druid Ket, c'était plus mid. Ouais, mais Druid Ket, c'était fort, tu sais pourquoi Parce qu'il y avait Bran et Astalor. En fait, Druid Ket, c'était pas un plan de jeu. Enfin, à part à l'époque. Et encore, c'était parce qu'il y avait beaucoup de deck face dans la méta. Il y avait des chasseurs et tout. Mais en soi, le dernier Druid Ket. Il était viable parce que la quête servait juste à piocher un peu, avancer dans ton deck, tenir, et ensuite tu avais ta combo à cet alors. Là, tu as vraiment plus de combo, véritablement, à part le truc à base de Tony qu'on a essayé qui est un peu complexe. Donc, euh... bon. On verra, on verra, hein. c'est évidemment très très tôt. Hein, mais Il n'a pas les mêmes outils que les autres, quoi. Nice. Ah j'aurais pu le geler remarquez. Oh ça changerait en vrai. Ça c'est la fin du monde. Ça c'est la fin du monde. C'est vrai que j'aurais pu le geler. Franchement ça peut invoquer deux vieux anciens 5-5. Là il faudrait le gros sort là. C'est clair, c'est clair. Ça peut faire Anub sous roi avec le, la légendaire. Ah, le Zog volgroin. Ouais, les cartes sont pas mal. 10-26, c'est des beaux bébés. C'est vrai que ça, c'est assez cool comme combo. Pour le coup, ça, c'est cool. Je sais pas si ça peut faire gagner. Bon, c'est des gros monstres en soi. C'est vrai que ça peut faire gagner. Ouais, 10-26, c'est quand même fort. Ouais c'est pas dégueu Déjà on va en buter un ouais. Si vous le voulez bien Ah si vous le voulez bien Pas obligé hein Le sort là à 10, mais mon dieu, mamie! Mais j'ai le gars, je lui mets 45. À moins qu'il me tue maintenant. Ouais. Si je pioche le dernier sort, j'ai gagné. Mais il peut me tuer en vrai, peut-être. Il a l'étal, je crois. Pas sûr, il a l'étal. Ah dommage, my bad, my bad Après je peux peut-être pas trade ça, hein. je dis my bad mais Bah si je peux jouer les 1-3 Je peux tenir avec les 1-3 et le finir avec le sort, donc my bad Bon il y a peut-être un truc avec ce druide dans ce style là Je pense que ça peut être intéressant Mais merci Ben Lidzu, merci pour le Prime, merci beaucoup Le problème c'est que c'est du... C'est du... t'es quand même pas l'adversaire quoi Là, on joue pas de ce, ce genre de choses, mais si on joue un deck contrôle avec des anti-bêtes, les créas on les tue et a... je sais pas. Et quand bien même, vous hein, voyez J'ai envie de le garder en main. Parce que c'est un mage. Je vais le garder parce que c'est beau et que c'est un mage. Ah oui le bundle bah après après faut m'y faire penser ouais on s'est fait avoir ici ouais on aura vu un druide gagner et plutôt bien gagner après euh, vous voyez c'est fragile quoi ça m'a l'air quand même assez fragile pour rien. Bon, mage, c'est souvent euh, burst. Bon, ça, ça va copier les pyros. Ça, ça copie le sort le plus élevé en Raldago. Faut grignoter, faut grignoter. Faut dépenser un moment donné des cadavres quand même. Ça, ça peut être pas mal pour nous. Et le burst va face. Ouais. Ouais, super. On a activé deux fois euh, l'éventreur. Prochain tour, on va... Est-ce qu'on peut horreur Les 4. On les a les 4, hein, si ça, ça meurt. On va commencer à stater. Ou alors on attend d'avoir 8. Ah, on n'aura jamais 8. Ah, ça va être lent. long. Non, il faut le faire tout de suite ça. Il y a mieux que le mort-vivant de 4 pour dépenser des cadavres Ça Non, c'est exceptionnel ça. Ça c'est une carte exceptionnelle. Je suis pas d'accord avec toi. Oh non, il fallait que ça, ça meure. On se passe grave. Ah, trop classe l'image en plus. Vive explosion nécrotique. J'avoue que c'est très très c'est violent en vrai comme image. Hein. C'est très très violent comme image. Il y a un gars bizarre là avec un casque, un espèce de Bane euh, qui a le Covid là. Ah, ils font flipper les, les trois les, les, les trois euh, les inconnus là. On découvre un sort. On dirait une pochette d'album, ouais c'est vrai c'est vrai L'animation doit être folle, bah, on va voir ça Je pense qu'on va voir hein. Donc là les âmes, au lieu d'être 1-1 ou 2-1, sont 3-1 et 7 dégâts. J'ai dépensé 4 cadavres. Donc mes âmes, au début, elles sont 1-1. Donc j'ai mis 2 points dans l'attaque des âmes, 2 points dans les points de vie. Incroyable C'est les piscines des joyaux, ce truc Alibi. Non, moi, je veux que tu détruises mon board. Je m'en fous que tu survives. Détruis mon board, mec. S'il te plaît. S'il te plaît, détruis mon board. 8 dégâts, 3 âmes, 4-2. Ah, ça, arrive, ça a changé le nombre d'âmes aussi. Là, le fléau ultime, il est en train de regarder vive explosion avec tous les, les, les setups qu'on doit mettre en place pour arriver à un truc correct. Il est en train de se dire, mais... Mais pourquoi, pourquoi Hearthstone, c'est comme ça maintenant <rire> Pourquoi ils ont jamais créé une, une carte plus forte que moi Sérieux, hein C'est tellement long. Oh nice, des créa, on va pouvoir écraser les nôtres. Vamos, allez, rase le board mec. Non, pas Alibi. Putain, je peux même pas cibler mes créas, c'est honteux. Enfin, rase mon board, mad Rase mon board. Ah, vamos. Ah, c'est pas si mal, c'est un début. J'aime le gelé, on sait jamais. Ah, j'aurais pu écraser là-dedans. J'aurais activé un de plus. Bon, pas chan changera, euh, changer, ça ne changera pas, pardon. Blizzard, vamos Je pense pas qu'il puisse me tuer au prochain tour. En fait, je vais le tuer au moment où il va faire son Milouze. Après, est-ce qu'on aura assez de dégâts Ouais, il y a moyen, ouais. Là on est à 10 dégâts Et 3 âmes 6-2 Bon il peut pas me Ah si il peut me euh, blizzard non Faut pas qu'il concede hein, sinon c'est honteux hein. Allez, il a pas le droit de concede je crois Merci Bob le du 33 Merci c'est gentil merci pour le soutien Ah ça c'est bien pour nous Il va raser le board Non on veut qu'il reste en vie, en fait on fait des mauvais plays entre guillemets pour qu'il reste en vie. On peut avoir l'étal, mais euh... non même pas en plus. Oh là là, oh là là. Oh là là. 12 dégâts, 5 âmes, 9 7. <rire> Ça va être beau. C'est le quadricolore. 12 égale 12. Rock and roll. Elle est vraiment sublime cette carte. Hein. Ça s'améliore Non, pas que dans la main. Pas que dans la main. Après, c'est tellement long. C'est long, hein Là, on joue contre un deck un peu tempo, enfin un peu combo, un peu lent et tout, mais... Le Par rapport au Denatrius, t'imagines tellement mieux, Denatrius Oh. Il a eu des axes, quel coquin. Il va vraiment survivre, le gars. Fais-le. Crois. Hein. On le fait maintenant. Hein. On s'en fout de gagner ou pas. Non en vrai je pense qu'il faut ça. Non je vais attendre un tour. Je vais tuer ça. Comme ça je suis sûr qu'avec la 5-6 je vais dans la 1-1. 14 dégâts. 5, 11, 7. Le non-fun. Bah justement, euh, tu rigoles ou quoi C'est encore plus fun, j'attends. Cette game, est... game j'étais 100% au début de la... Je vais peut-être la perdre pour justement jouer ça. J'ai loupé plein d'attaques et tout. Ah, je peux pas être plus fun en vrai. Hein. Normalement, je suis censé gagner au tour 8 dans cette game. Juste en agressant, j'aurais gagné. Si en plus je peux gagner avec ça, c'est encore mieux. Ah il va pas concede, on n'a pas le droit de concede. 9 cadavres. Ah ouais, je vais attendre un tour de plus, y a pas de souci. Oh, j'allais dire si je top avec ça. Oh 18 dégâts 18 dégâts 6 âmes 14 <rire> 6 âmes 14 6 âmes 14 the dark Non non là <rire> <rire> Oh non, 14 Boum. Et là il me tue. Ouais magnifique hein. Franchement magnifique. Franchement sublime. Hein. Ça c'est des beaux moments de Nutella. Hein. Comme on aime. Hein. Ouais, c'est sublime. Hein. On a perdu, mais. En vrai, on n'a pas perdu, on a encore quelques cartes de burst je crois. Et bon on a, je pense qu'on a quand même souvent perdu. Bon bah on va on peut la tuer elle hein, avec le petit ping. Fallait pas mettre les dégâts dans la 3, 4 Non mais c'est pas fun du tout de faire ça. S'il fallait mais on s'en fout. On n'allait pas Puis mettre 18 dégâts. Non non, tu vas face. Franchement tu, on est quand même pas mal hein. Faut les gérer les 3-5 là. Et on avait quelques draws. on pouvait grignoter, ping-ping. Ah quand même. Oui sérieux. Ben cette game elle a sacrément duré 18 dégâts dans une 3-4 Faut se respecter là les gars Sérieux Et ben on va cliquer On va cliquer pour la dernière Le bundle bon, En vrai euh, on y est De hein. toute façon Après cette game le bundle Ce sera la dernière de toute façon Là c'est la dernière et ensuite le bundle Oh non, pas des lutins malicieux, pas vous. Pas les lutins malicieux. Ah, ils sont tellement doués de malice ces petits lutins. Let's go, on va avoir le temps de faire une dernière. Est-ce qu'on va oh, pouvoir rejouer ce sort, ce merveilleux sort à Dimana Et franchement, on a fait des belles games. Hein. À part avec le chasseur et le druide, où vraiment c'était... Mais mage pas là. le chaman et Lilidan plus lui. Franchement, on a fait 5 super decks, deux decks, voilà, plus, euh, plus bizarre quoi. Ah, le démo, bah démo j'ai fait qu'une game, c'était naze, ouais démo, démo pas ouf, Démo euh, après la version était naze, mais ouais démo on n'a pas buffé beaucoup de games, ça avait l'air naze. C'est même pas sexy en fait le démoniste big, par rapport au big paladin. Bon guerrier, G Alexander, le fameux le susnommé. Je pense qu'on vire tout, même le cadavre j'imagine. joue contre le streamer Alexander, bah il y a que des streamers là qui jouent on est que 10 ou 15 en Europe je crois bon la main elle est intéressante ah là, là, là. on a la vive explosion nécrotique c'est plaisir on peut piécer ça encore mieux C'est encore mieux. Elle est jolie cette image. Du rock. rock Rock and roll Ok. Il se prend un trade. C'est bizarre ce qu'il a fait, non un peu bizarre ça, mais... Je pense c'est cool. En fait, on veut utiliser les cadavres et on veut avoir tout de suite de la stat. Mettre du rock wound. Ouais. Allez, et c'est tous les trucs qui ont... Ok, waouh. Je pense que je veux plutôt le rune, la rune. Comme ça on peut choper de la pioche. Oh, ça c'est cool en vrai. Comme ça on continue à agresser, on met du board. Non je pense pas qu'il f... qu la faut spécialement en main la légendaire, bah sinon c'est vraiment nul à chier, hein. franchement, hein. pardonnez le langage mais sinon c'est vraiment infâme, c'est pas jouable sinon, peux pas... là tout à l'heure la game d'avant on a un peu trollé, on l'a gardé en main pour le fun, et c'est une carte que tu vas jamais garder en main et sinon non non c'est vrai. Tu vas me dire ouais mais Denatrius il faut l'avoir en main, ouais mais Denatrius c'est plus facile à faire, c'est une... chaque créature. C'est quoi, plus de, plus de plus de à quatre serviteurs bah, on... Je pense que c'est ok Des gros bébés hein Le tic tac, vraiment une wincon abominable pour le coup Abominable dans le sens euh, pourri hein, On est d'accord Je pense que c'est bien pour Aave hein. C'est juste très très drôle quoi C'est des beaux bébés hein euh... En fait on veut qu'il résiste là On veut qu'ils qu puissent résister et que j'arrive là-dessus. Au pire je fais des mauvais trades. Hein. J'ai déjà commencé. <rire> Spoiler alert, j'ai déjà commencé. On hein. va faire des trades à la con. On a pas beaucoup de Banshee il est plus petit il est moins drôle celui-là j'arrive pas à choper mes deux 5 mes deux en plus l'avantage des deux 5 c'est que ça agresse pas ouais ah voyez vous voulez pas ah ouais, bon des. sorry <rire> sorry d'avoir gagné comme ça mais bon de toute façon il allait être petit en tout cas le deck est plutôt cool après si t'enlèves la carte le deck reste méga cool enfin le deck est fort et meilleur sans la carte mais il est tellement moins cool sans la carte. En tout cas très sympa, le chevalier de la MORT.